Mm hmm. Nous accueillons pour cette deuxième et dernière partie de la matinée euh, d'abord euh, Marie euh, Dugan euh, qui est maîtresse de conférences en littérature comparée dans notre université. Elle est membre euh, fondatrice de l'initiative Big c'est sur le, le, le genre Bordeaux. Euh, interdisciplinaire. Bordeaux interdisciplinaire genre et euh, elle vient de soutenir son HDR sur le temps menstruel et qui est intitulé « L'autre temps des femmes » où elle étudie la construction des corps menstruants selon les paradigmes calendaires et littéraires qui leur donnent forme. Et donc ses recherches portent sur le lien entre littérature et philosophie, particulièrement les modèles littéraires sur lesquels reposent les théories philosophiques. Et elle avait contribué il y a 15 ans, c'était presque hier, à euh, un, un numéro de revue Labyrinthe intitulé Rancière l'indiscipliné. Je vous laisse la parole pour une communication qui s'appelle théorie du politique, pratique de la littérature, Rancière et le partage du sens. Alors pour faire suite, euh, euh, au moins avec le titre de la, de la conférence qu'on a entendue tout à l'heure, je partirai de la notion de début-milieu-fin et ça me permettra aussi de rendre hommage à Godard puisqu'il disait euh, « il y a toujours un début, un milieu, une fin, mais pas toujours dans cet ordre ». Alors j'annonce tout de suite qu'au milieu de mon propos, il sera question des débuts du cinéma parlant, comme ça vous aurez peut-être un peu plus envie de rester, et surtout d'ici là vous pouvez garder une oreille distraite, une écoute flottante, en regardant les citations, que je ne lirai pas, au lieu de m'écouter, comme dans le cinéma de Pléchins à qui on reprochait des films bavards, et qui disait que c'était pour permettre au public de mieux s'adonner aux images. » Après cette annonce désorientante, je voudrais remercier les organisatrices de ce colloque. Il est très rare que dans notre université, il y ait des événements qui réunissent philosophes et littéraires. Vous me direz qu'un Yalta disciplinaire ne fait pas sens et d'habitude, je suis la première, comme on l'évoquait hier aussi, à vouloir défaire les binarités. Mais comme j'aime aussi le dissensus aujourd'hui, j'aimerais explorer la possibilité qu'il existe peut-être quand même une différence entre littérature et philosophie. Donc je ferai le, la mauvaise tête pour cette fois. Alors j'ai dit dans mon propos aussi, dans mon préambule, j'ai dit « vous me direz ». Alors qui est ce « vous » Ce « vous » c'est euh, « vous » public autant que « vous » auteur dont on commente l'œuvre ». C'est aussi le « vous » de la modification de Butor, un « vous » qui est un « nous », parole plurielle dans une scène d'interlocution labile et égalitaire. Car pour partir du, du point de vue de l'égalité, il ne faut pas distinguer sur une scène de la parole des gens qui parlent et qui parlent sur ceux qui viennent de parler et d'autres qui écoutent, des gens qui écrivent des œuvres, d'autres qui les commentent. Comme vous le dites dans votre entretien « Les mots et les torts », toute situation institutionnelle y compris dans une situation de conférence, quand il y a quelqu'un qui parle sur une tribune et des gens qui écoutent, est toujours un frein au processus égalitaire. Alors ici, je parle sur une tribune, bon, elle n'y est pas, mais symboliquement, elle est quand même là. Mais je parle aussi sur une œuvre. Est-ce le même surplomb De plus, il s'agit d'une œuvre dont l'octeur est présent comme son garant, celui qui en répond. Donc, ce n'est pas une œuvre orpheline comme la lettre muette. Et l'auteur est-il prêt à laisser dire et faire au nom de son œuvre tout ce qui ferait sens pour sa lectrice. Peut-on penser la lecture de votre œuvre comme l'exercice du partage de la parole décrit par Jacques Otto Je vous cite le citant. C'est sur mon exemplier. Chaque mot est envoyé avec l'intention de porter une seule pensée, mais à l'insu de celui qui parle, et comme malgré lui, cette parole, ce mot, cette larve, se féconde par la volonté de l'auditeur. Et le représentant d'une monade devient le, la, le centre d'une sphère d'idées rayonnantes en tous sens, de sorte que le parleur, outre ce qu'il a voulu dire, a réellement dit une infinité d'autres choses. Peut-on être lectrice émancipée d'une œuvre philosophique comme la vôtre Peut-être sommes-nous ramenés à un partage entre philosophie et littérature, une distinction qui s'oublie dans le cercle de nos échanges ces temps-ci, et aujourd'hui particulièrement, et hier, mais qui ne s'oublie pas dans la lecture. Vos œuvres euh, annoncent une façon de partager le sens qui défait les les ordres, et est-ce que cette annonce est tenue dans la pratique de la lecture Notre lecture de vos œuvres et votre lecture des œuvres littéraires, c'est ce que nous verrons Tout d'abord, dans quelle mesure votre œuvre est-elle une maîtresse ignorante Alors, Certains travaux critiques euh, visent à faire apparaître, enfin critiques aux deux sens d'ailleurs, visent à faire apparaître dans vos œuvres une contradiction entre vos déclarations démocratiques et votre usage des références. Ça me semble une incompréhension parce que euh, votre œuvre fait très souvent référence à des œuvres maîtresses d'un canon scolaire, philosophique et, littéra et littéraire, mais ces références sont toujours explicitées et toujours utilisées pour la même ligne, sans contradiction, clairement lisible. Cet arrimage aux références permet de gagner en rapidité dans la démonstration. Un nom de penseur évoque une idée, une fiction philosophique permet de convoquer tout un socle, mais surtout, il me semble que vous travaillez à la façon des poètes modernistes. Votre travail des références disjoint la culture académique dans des assemblages hétéroclites qui leur rendent leur force perdue et restées inaperçues au fil des siècles. Ce petit imagier de la culture scolaire sert à libérer la puissance de déflagration méconnue des références stabilisées, à révéler leur caractère dérangeant pour l'ordre qui s'en est paradoxalement nourri. Enfin, cet arrachement aux lectures installées vous conduit à trouver des preuves concrètes des formes politiques que la littérature propose en propre au lieu d'en rester un argument d'autorité sur l'existence d'une vague pensée de la littérature brandie comme un mantra. J'évoquerai trois de ces œuvres maîtresses auxquelles s'arrime votre travail de déplacement, de déflagration et de révélation. La première, très brièvement, c'est la République de Platon qui vous sert de matrice pour penser le partage du sensible comme désordre ordres d'une assignation première et des littéraire littéraires à partir de la théorie platonicienne de la lettre muette. Je n'y reviens pas. Le, la notion de partage du sensible, qui sert un peu de concept-image pour votre œuvre, a beaucoup essaimé. La seconde, c'est la poétique d'Aristote. Vous vous rappelez qu'il oppose l'enchaînement narratif Kat et Caston, où l'histoire présente les faits survenant l'un après l'autre, sans logique, alors que la littérature les présente dans une causalité intelligible, bout. La littérature n'est pas une copie de l'événementialité, mais sa structure d'intelligibilité. C'est la raison pour laquelle les dérèglements de la fiction permettent de penser d'autres formes du temps, vous l'avez montré tout à l'heure, d'autres états du monde. On peut le voir à l'échelle d'une œuvre, je pense par exemple aux guerrières de Monique Wittig, on peut le voir aussi à l'échelle de la phrase, par exemple lorsque Marguerite Duras ponctue ainsi l'errance de la mendiante au début du vice-consul, un jour il est six heures. Nous avons là un exemple de unspeakable sentence, hein, ces phrases imprononçables selon l'expression par laquelle Anne Banfield désigne les phrases propres à l'écriture du roman. Ainsi, le roman peut instaurer une nouvelle logique du sens en rouvrant les catégories habituelles, notamment le temps. Cette reconquête du temps se produit grâce à toute œuvre, en fait, qui vient interrompre le cours de normal des choses en le faisant apparaître. Une troisième référence vous conduit à préciser les moyens stylistiques qui constituent concrètement la puissance politique de la littérature, vous le faites à partir de l'invention romantique de la notion littérature, car votre théorie politique suppose une histoire littéraire. Et cette histoire littéraire emprunte à une troisième œuvre maîtresse, l'esthétique. À la suite de Hegel, vous dessinez dans l'histoire des arts et de la littérature, en tournant en particulier le romantisme, que vous appelez « régime expressif des arts euh, ». Euh, ce romantisme marque l'invention conjointe du sujet démocratique et de la littérature. Pour vous, en quelque sorte, la révolution a eu lieu au début du XIXe siècle et elle a été littéraire. Votre œuvre nous montre que le romantisme n'est pas un moment dans une téléologie continue, mais une autre façon de penser la forme de l'histoire, inscrivant des replis, des retours dans la ligne historique, voire esquissant la possibilité d'une histoire non linéaire, comme celle qui a été proposée hier matin par exemple. Mais pour Hegel, au contraire, le romantisme, c'est la fin de l'histoire esthétique, par l'enfermement dans l'arbitraire du moi et la négation du monde. Sur ce point, vous quittez Hegel en montrant que l'absolu du moi est une réalité plus complexe. D'abord, parce qu'il implique autant l'absolu du monde. Dans La parole muette et dans votre article « Y a-t-il un concept du romantisme ?», vous formulez le paradoxe romantique dont nous héritons. L'art est idéal, mais toute matière peut faire art. Ainsi, vous avez désabsolutisé le romantisme, le sortant de l'autotélie où l'avait enfermé la lecture blanchotienne proposée par barthe et Nancy. Dans l'absolu littéraire, je le rappelle pour les personnes qui n'auraient pas lu cet ouvrage, donc dans l'absolu littéraire, les auteurs faisaient du romantisme le régime de l'indicible de l'œuvre close sur elle-même, et c'est ce que des générations ont cru lire dans euh, le fragment de, Nova, de Novalis. Un fragment doit, comme une petite œuvre d'art, être entièrement séparé du monde environnant et refermé sur lui-même comme un hérisson. Euh, bon, J'ai tenté vaguement de dessiner un, un hérisson, je vous ai épargné les piquants, mais en gros l'idée c'est que l'œuvre littéraire se euh, refuserait à la saisie par son repli sur soi et les piquants de son ésotérisme. Vous montrez également que l'absolu n'est pas l'empire du moi auquel Hegel l'avait réduit, en révélant que l'invention du sujet par la forme littéraire ouvre justement l'espace politique. La littérature, particulièrement le roman, invente des formes sens qui ne sont pas seulement des modèles de l'idéal politique, ou de l'action politique, mais qui ont une effectivité politique sur plusieurs plans. D'abord au plan des principes, parce que la liberté romantique contre l'accord entre un sujet et un style la l'animesis, hein, laisse place à tout sujet, ouvrant la représentation à tous les anonymes et au banal. Ensuite au plan des formes concrètes, parce que l'énonciation romanesque est une forme particulière de subjectivation. Il ne s'agit pas seulement d'une subjectivation altérisée ou polyphonique, comme ce que je pensais avoir essayé de discuter il y a 15 ans quand je vous commentais vos textes, mais là-dessus, soit j'ai mieux compris, soit vos œuvres ont déployé ce que vous entendiez par cette subjectivation, il me semble qu'il s'agit d'une subjectivation sans sujet. En ce sens, on peut dire que la désidentification est pour vous un paradigme politique central. Mais qu'entendre par là Un roman me semble permettre de comprendre votre proposition politico-littéraire c'est euh, « Le cœur est un chasseur solitaire » de Carson McCullers. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, tout à fait. Euh, <rire> J'en proposerai une lecture axée sur la notion de désidentification. Cela me donnera l'occasion de vous demander ce que retrouve pour vous cette notion, qui a peu retenu l'attention dans vos, dans vos œuvres, et aussi de vous poser d'autres questions. Je profite du privilège de pouvoir euh, voilà, vous accaparer en quelque sorte. Euh, mais, Attention, ma lecture de McCullers ne sera qu'une configuration possible du roman. Et je veux le souligner parce que l'œuvre littéraire est, elle, sans garant d'identité. J'y reviendrai. Voici donc une des façons de voir que je découpe aujourd'hui dans ce roman. Il raconte ce que devient un protagoniste, Singer, un homme muet, quand son seul ami, lui aussi muet, Antonapoulos, est envoyé à l'asile. On pense alors à ce que vous écrivez dans Au bord de la fiction, en parlant de la fiction nouvelle. Euh, elle ne propose pas de solution. Pour euh, où bon, est-ce que j'en suis dans mes Elle ne propose pas de solution. Ouais. Pour les Alors, si, pour les elle ne propose pas de solution pour guérir les handicapés, mais elle arrête la main de ceux qui les envoient à l'asile. Elle les retient présents en retardant indéfiniment par le temps de l'écriture le temps des raisons qui les renvoient vers le lieu où ils seront enfermés. Chez McCullough, à l'asile, l'ami meurt. Et cela marque en quelque sorte la fin du roman L'histoire est finie, on n'en est qu'à la dixième page. Donc, on va avoir une espèce d'immense coda qui fait les deux tiers de l'ouvrage. Désormais seul, Singer est considéré par chacun des autres protagonistes comme son interlocuteur privilégié. Autour de lui s'organise toute la communauté des des personnages. Et l'autrice décrit ainsi la structure de son roman. C'est ma deuxième citation. « On peut dire que les relations qui existent entre les personnages sont comme les rayons d'une roue dont Singer serait le moyeu. Cette place qu'il occupe, avec toute la force d'ironie qui en découle, symbolise le thème essentiel de l'ouvrage. Euh, donc là encore, euh, cette image d'un cercle auquel il faudrait un cercle justement, ou plutôt un disque euh, creux en son milieu, auquel il faudrait ajouter des rayons euh, environnants. Cette image d'une communauté au centre vide est en réalité ironique. Le cercle d'amis ne se forme jamais, puisque les personnages viennent aux côtés de Singer, chacun à leur tour, sans se rencontrer, et surtout parce que lui-même n'entend rien à leur confidence vivant comme sans amis après avoir perdu son propre confident, ce que tous les autres ignorent. Ce malentendu fondamental s'accompagne d'autres partages instables. Chaque personnage peut être lu comme un marginal par rapport à la communauté dominante qui reste invisible dans le roman. Nous avons un muet solitaire, Singer, une adolescente trop grande, Mick, un médecin noir, Copland, un cafetier androgyne, Beef, un ouvrier colérique, Blunt... Mais cette narrativisation de la différence connaît une perturbation. Chacun est également une exception, faisant un pas de côté de la nouvelle communauté qu'il pourrait représenter. Singer sait parler et ne s'entend pas avec les autres muets. Le médecin euh, antiségrégationniste humaniste est un misanthrope. Le cafetier indéfini récuse toute catégorie sexuelle. Donc on a un premier cercle duquel chaque identité fait sécession, mais chaque individu ne reste qu'une singularité, ne devenant pas une nouvelle communauté et étant à nouveau éloigné de ce qui aurait fait un nouveau cercle. Chacun a en quelque sorte un trouble de son trouble qui nous laisse, nous, lectrices, au bord de l'intime, sans qu'on sache si cette indéfinition est celle de personnages perdus, incapables de fixer leurs désirs, ou de personnages libres, résistants à notre envie de les définir. Dans son écriture, McCullers désidentifie les personnages en empêchant les lecteurs et lectrices de les assigner à une identité, de les nommer. Comme ce que vous écrivez dans « La haine de la démocratie », des sujets politiques existent dans l'intervalle entre différents noms de sujets. Mais comment concilier la désidentification littéraire avec la reconnaissance politique des identités hors normes C'est un peu la question que se pose Butler au début du Trouble dans le genre, quand à propos du féminisme, elle se demande comment garder de l'impropre quand on se constitue en groupe de revendication par nom. Mais dans le roman de Carson McCullers, justement, comment nommer les personnages Mick est-elle une femme, une blanche, une prolétaire, une enfant une autre question apparaît alors sur les fils que croise votre partage du sensible. J'y mêlerai volontiers ceux du genre et ceux de la, de la couleur. Mais vous-même, quelle proximité envisagez-vous entre votre travail et les domaines des critical Studies, qu'elles soient Racial Studies, Gender Studies, etc. Votre partage du sensible peut-il s'interpréter comme une sorte de pensée intersectionnelle ou pré-intersectionnelle À moins que pour vous, l'égalité ne soit toujours radicalement individuelle. Chez Macauliffe non plus, il n'y a pas de communauté... Donc, pas de politique au sens classique. L'émeute sur le manège ou travail blanc euh, n'est que la triste image d'une révolution de chevaux de bois où seuls seront déplacés les ouvriers noirs et blancs qui sont Mais peut-être la lecture du roman de McCollos peut-elle fournir des pistes pour imaginer une réunion des minorisés qui reste des singularités. Cela s'esquisse dans son œuvre par deux techniques littéraires que j'aimerais ajouter peut-être à celles que vous avez relevées comme des moyens politiques propres au roman. D'abord, le récit pur selon ce que Benveniste entend par là, hein, lorsque euh, les choses et l'action semblent se raconter euh, d'elles-mêmes, sans euh, voix euh, narrative. Dans le cœur, chaque personnage communique avec les autres sans le savoir, dans le milieu impersonnel d'une narration qui nous donne à lire par le psychorécit des désirs qui communiquent, comme passant d'un inconscient à l'autre, les rendant frères pour notre seule lecture attentive. C'est aussi une semblable présence au monde qu'ils partage et qui se traduit par une même description du ciel. Dans la narration, à plusieurs reprises, le fond sur lequel les personnages... Ah, le fond sur lequel les personnages ressentent est décrit de la même façon, nuages et lumière modernistes, comme un milieu dont on ne sait s'il est phénoménologique ou langagier, dans une perception océanique qui symbolise le poème du monde, du monde prosaïque. Cela évoque ces moments quelconques que vous décrivez dans Au bord de la fiction, où plusieurs temporalités, je cite ma citation, il me semble, où plusieurs temporalités, c'est la troisième citation, se mélangent et où l'inactivité d'une rêverie entre en harmonie avec l'activité de l'univers. Ainsi, la communauté des personnages se manifeste dans un partage du langage et de la sensorialité, lorsqu'il n'y a plus de limite au sujet. Mais ne touche-t-on pas alors au rêve d'un monde sans sujet, une sorte de vitalisme premier comme celui qui ponctue de façon étonnante certaines de vos analyses à partir de la lecture de Virginia Woolf. La deuxième technique est celle de l'image qui associe le psychique et le sensoriel, la synesthésie. porcha la fille du docteur Copeland, s'interroge sur les noms qu'utilise son père pour désigner leur communauté, la communauté noire. Ce sont des termes qu'elle juge racistes. Mais elle conclut son propos en évoquant la parenté entre son père et Mick, la petite fille blanche dont elle s'occupe, en disant qu'ils sont tous deux reliés par « la couleur de leurs âmes ». C'est ma dernière citation. Dans un monde de la ségrégation, la synesthésie est politique. À ce trouble des ordres langagiers et sensoriels, s'en ajoute un autre qui explose le cadre du lisible. Le personnage principal, Singer, qui est cinéphile, porte un nom qui fait de lui l'oxymore incarné, puisqu'il est censé être muet. C'est aussi, me semble-t-il, une référence qui évoque « The Jazz Singer », le premier film parlant produit en 1927. Et Carson McCullough joue ici entre les langues, puisque en anglais, enfin en français on dit un film muet, mais en anglais on dit un film silencieux. Donc The Jazz Singer est le premier film parlant, un talkie en anglais, l'inverse un peu d'un singie, mais en réalité ce talkie est déjà un singie, puisque ce n'est pas un film parlant, contrairement à ce que toute l'histoire du cinéma nous raconte, c'est un film chantant, c'est le premier film chantant. On va dire bonjour à Manon. Oh, c'est le premier film chantant puisqu'il fait entendre des chansons et pour les paroles, il garde l'écriture avec des cartouches qui présentent les dialogues et les déclarations des personnages. Alors Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais dans l'histoire, ce trouble des sens est aussi un trouble des affiliations. Puisque le film raconte comment un jeune juif américain, qui ne veut pas être cantor comme son père, mais qui veut être chanteur de jazz, doit s'enfuir pour vivre sa passion. Alors qu'il fait carrière à Broadway, on vient un jour le prévenir que son père est mourant, et qu'il doit revenir chanter l'office à la synagogue pour lui. Il accepte et conclut que la musique juive et le jazz sont sœurs, mêlant la voix des souffrances universelles. Et ça, c'est une déclaration inscrite sur un cartouche, justement. Cette synesthésie d'apparence œcuménique est en réalité plus incertaine. Dans la scène où on vient le chercher, le héros est en coulisses en train de se démaquiller d'un blackface, car il chante le visage maquillé en noir. Alors, est-ce par tradition d'une Amérique raciste Est-ce pour masquer son identité juive en se fondant dans cette Amérique blanche raciste Ou est-ce par identification aux frères de déracinement voire est-ce l'incarnation corporelle d'une fusion de la musique yiddish et de la musique afro-américaine Cette désidentification, qu'elle soit raciste ou salvatrice, évoque l'ironie par laquelle les Johnson Brothers et d'autres minstrels noirs mettait en scène le double visage, défini par Dubois et repris par Ellison, dans une dé désidentification parodique aux mille tours, dont on ne sait à quel niveau elle s'arrête. Au-delà des personnages, ou plutôt comme eux, c'est bien l'œuvre artistique elle-même qui reste non identifiable, perpétuellement ouverte aux reconfigurations. Il me semble que c'est sur le modèle de l'œuvre littéraire née avec le romantisme, euh, que repose le paradigme de la désidentification. Car si la littérature offre l'espace, le temps et les formes du sujet politique, c'est la lecture qui en est l'exercice. Or, euh, vous me détromperez peut-être, mais il me semble que vous ne mentionnez pas la lecture comme pratique démocratique. En évoquant le paradigme romantique, vous avez laissé de côté ce modèle romantique d'une œuvre littéraire ouverte à sa réception. Alors, Est-ce parce que vous pensiez que cela relevait des débats stériles sur le propre de la littérature sa conditionnalité ou son absoluité, Quelle qu'en soit la raison, il me semble que vous avez ici laissé de côté une idée centrale à la dé désabsolutisation du romantisme que vous avez pourtant vous-même engagé. Le modèle de l'œuvre n'est pas d'être replié sur soi, mais d'être explosé en plusieurs lectures possibles qui naissent d'elle, de son absence de centre ou de principe directeur. Ainsi, on peut reprendre le fragment de novellis qu'on a vu tout à l'heure, enfin qu'on a lu tout à l'heure, pour en proposer une autre interprétation que celle qui est traditionnellement donnée, une interprétation qui pourrait la parier au pollen et à leur dissémination. Euh, donc on aurait ce cercle avec les piquants autour qui ne sont pas des piquants euh, repoussant l'interprétation, mais qui sont euh, différents fils partant du cœur vide, comme les traits contradictoires de l'œuvre dans sa structure, comme aussi ses effets, comme aussi les différentes lectures qui s'actualisent à partir d'elle sans jamais la définir de manière définitive. Ainsi, l'œuvre est à deux titres politiques. C'est un modèle de la démocratie des voies diverses, comme le prouvent plusieurs fragments de Schlegel. Et c'est un modèle de l'ouverture au temps. Les œuvres littéraires programment leur perpétuelle réouverture à des temps et à des sujets ayant toujours une égale part au sens. Or, pour les romantiques de Hina, ce qui permet à l'œuvre de s'actualiser à ces différents moments tout en se gardant, c'est un dispositif d'écriture qui potentialise l'œuvre par la contradiction. Ce que Schlegel nomme euh, « l'échange de deux pensées en lutte », il me semble que ça doit figurer dans mon exemplier quelque part, m'évoque ce que vous nommez « dissensus », un dispositif permettant de toujours différer l'actualisation du sens en tenant ouverte la contradiction. Par la contradiction tenue, l'œuvre reste un individu sans sujet, une singularité sans identité, renouvelée à chaque moment de sa réception. Cette potentialisation... C'est justement la façon dont vous pensez la société égale, dans la haine de la démocratie, quand vous évoquez des actes singuliers et précaires. N'est-ce pas ce que les romantiques de Hyéna attribuaient à l'œuvre littéraire Une singularité existant temporairement dans son actualisation précaire par différentes, différents actes de lecture, différentes communautés de lecture ou différentes singularités de lecture. Il me semble qu'implicitement, c'est de cette ironie romantique que vous tenez l'image de la démocratie comme place vide « Dissensus ouvert aux réappropriations, désappropriations, ainsi qu'une vision de l'histoire non pas dialectique, mais perpétuel repli et creusement intérieur. » Même votre idéal de la phrase-image évoque pour moi le « vitz schlegelien », parce qu'avec lui on est passé du trait d'esprit rhétorique, hein, l'ironie rhétorique classique, à justement au « vitz » comme principe en volume de l'œuvre. Bon, je ne vais pas euh, détailler, mais euh, la pointe ironique ne s'abolit plus dans son effet, ne se limite plus à sa cible pour les romantiques, elle devient le principe en volume de l'œuvre et de son sens toujours à venir. Pourtant, vous n'avez pas intégré cette vision de l'œuvre elle-même aux révolutions démocratiques que vous attribuez au romantisme. Alors bien sûr, il est un peu ridicule, et ça fait un peu fonctionnaire de la pensée, que de chercher ce qui n'a pas été évoqué dans l'héritage romantique chez un auteur qui, comme vous, récuse les conceptions propriétaires. Mais parfois, vous évoquez vous-même le fait que pratiquer le jeu des sept erreurs ça permet de faire naître des spectres dans le trouble du décalage. Alors je m'interroge, pourquoi cet oubli ou cette absence J'évoquerai deux hypothèses. Selon la première, vous gardez une fidélité à Hegel, puisque comme lui, vous formulez euh, l'ironie comme une identité des contraires. Alors que euh, pour Schlegel, elle est moins leur identité, cette grande égalisation solipsiste et nihiliste que récuse Hegel, hein, que la tenue des contraires. Mais si Hegel a ainsi reformulé et déformé l'ironie romantique, c'est parce qu'elle lui rappelle trop son propre concept, me semble-t-il, de contradiction dialectique. Sauf que, justement, pour les frères Schlegel, cette contradiction n'ouvre à aucun dépassement de l'art dans l'État. Il me semble que vous, justement, vous ne suivez pas Hegel, puisque votre travail de l'art vise à montrer que le politique s'avère dans l'immanence esthétique, comme le pensait Friedrich Schlegel, et pas dans un dépassement par la politique. Ainsi, votre idée du dissensus que vous définissez dans « le bord du politique » comme « la manifestation d'un écart du sensible à lui-même » me semble une forme de l'ironie romantique. Donc, non pas celle que Hegel a définie, hein, mais celle de Schlegel. Et encore une fois, pourtant, vous ne l'avez pas inscrite au compte euh, de cette révolution romantique euh, de, par cette potentialisation de l'œuvre ouverte à sa perpétuelle relecture. Mais vouloir vous appeler à reconnaître cette vision de la lecture serait-ce vouloir faire de vous un autre Jacques et du dissensus une différence ce sera à discuter. Je pourrais formuler une autre hypothèse pour cette réticence. Il me semble que dans votre pratique de la lecture des œuvres littéraires, il y a peu de place à un propre de la littérature, qui n'est pas seulement reformulation d'interstices dans le langage commun, comme vous le dites, mais qui est aussi l'écriture comme résistance à, propre un sens, à prendre un sens, pardon, et donc la lecture comme reconnaissance de cette désidentification perpétuelle de l'œuvre. Alors, bien sûr, vous avez évoqué la notion de malentendu, mais pas au sens de de Schlegel, qui faisait de l'écriture vraiment cette résistance à la compréhension. L'attention à ce qui dans l'œuvre résiste à l'interprétation, voire ce qui fait douter du sens qu'on a cru y lire. Voilà ce qui du romantisme n'est pas, ou pas encore, ou peut-être peu visible, ou pas compris par moi, dans votre propos. Vous dites souvent que la puissance démocratique de la littérature réside dans la lettre muette qui se partage au hasard. Mais sa puissance est aussi de se garder, non pas comme un mystère ésotérique, mais comme de l'indécidable, du non-identifiable. Dans votre pratique de lecture, vous proposez des déplacements, vous situez les œuvres dans des contradictions historiques. Vous évoquez aussi leurs contradictions intérieures. Mais votre commentaire ne maintient jamais le doute. Vous évoquez des interprétations que vous récusez en proposant la vôtre. Mais vous n'évoquez pas ce qui, dans l'œuvre, résisterait à votre propre lecture, vous obligeant à douter, à ouvrir de l'indécidable dans votre propre pensée. Sans doute parce que c'est toujours selon l'idéal de la parole que vous les évoquez, pas celui du visage silencieux au trait toujours mouvant. » Alors je cite cette, cet extrait de la lettre de Schlegel à Dorothea. Tu préférerais sans doute, c'est la deuxième citation, tu préférerais sans doute une conversation, mais c'est ainsi je suis auteur et rien qu'auteur. L'écriture a pour moi je ne sais quelle magie secrète qui gît là, cachée dans ses traits morts. Je je saute à la fin, c'est barbare, mais bon. Dans leur mutisme, les traits de l'écriture me paraissent un voile plus approprié à la profondeur de ces extériorisations les plus immédiates de l'esprit que le bruit des lèvres. Il me semble qu'avec Schlegel, on a une autre conception de la parole muette. Est-ce que cela signifie que le maître ignorant ne l'est que dans la parole à ses élèves, pas dans son dialogue avec les textes Cela tient peut-être à une certaine conception de la lecture Certes, vous dites que pour vous, il n'y a pas de préalable à l'écriture que vous pratiquez, puisque vous élaborez en écrivant pour vous rapprocher d'un vouloir dire encore inconnu. Mais euh, vos œuvres postulent un sens préalable à leur lecture. En quelque sorte, vous nous laissez libres d'entrer dedans, mais une fois qu'on y est, il y a un sens euh, qui est quand même à actualiser. N'est-ce pas alors, dans l'idée même de la lecture, que se ressent cette différence entre philosophie et littérature que vous avez contribué à émousser ou à déplacer. En commentant la lecture que Badiou propose de Manarmé, vous écrivez « Le discours philosophique relève lui-même d'une construction poétique, c'est un discours sans privilège. » De même, vous évoquez « Le maintien d'une ironie, d'une distance du savoir à lui-même, ou encore le devenir anonyme de la pensée. » Qui serait cette anonymisation chez qui vous lit cette ouverture à vos lecteurs et lectrices. Mais lorsque vous êtes interrogé sur ce que vous avez écrit, vous objectez je n'ai pas dit que, ou si la politique a un sens pour moi, elle n'est pas définie par, mais par, dans, euh, tant pis pour les gens fatigués par exemple. Il y aurait donc un sens à objecter à vos lecteurs. Vous avez écrit « Toute pensée un peu singulière se signale par ceci qu'elle ne dit jamais fondamentalement qu'une seule chose. Différer de soi, n'est-ce pas ce qui distingue l'écriture littéraire de l'écriture philosophique La parole philosophique ne varie pas, l'œuvre littéraire, si ». Depuis les romantiques de Yéna et leur relecture par Benjamin, l'œuvre elle-même est considérée comme un sujet à respecter, un individu perpétuellement désidentifié. Ne doit-on pas alors tracer une distinction entre la rigueur philosophique, évoquée dans Le Maître Ignorant, et la potentialisation d'une œuvre littéraire toujours désidentifiée Que la littérature soit espace de déhiscence implique que sa lecture soit certes une suspension des sens habituels, mais aussi, me semble-t-il, la suspension, de l'assignation définitive d'un sens, une place faite au doute, l'acceptation de ce qui résiste à une identification unique, bref, la reconnaissance de l'œuvre comme un sujet. C'est aussi en ce sens que l'œuvre littéraire est un modèle de singularité politique. Alors si j'osais, je finirais par cet appel dont vous me pardonnerez le caractère un peu direct, Rancière, encore un effort pour être littéraire. <rire> exercice de Guéridia hein, littéraire à l'endroit de, de l'exercice philosophique qui d'ailleurs effectivement euh, est en euh, coalition avec peut-être d'autres manières de faire de, de la philosophie que celle de Jacques Rancière, mais c'est peut-être à, à lui de voir comment est-ce qu'il est interpellé et euh, si au fond il y a une lecture émancipée euh, de Jacques Rancière, qu'est-ce que ça veut dire et comment pourrait-on la pratiquer, euh, puisqu'il faut quand même respecter euh, l'auteur dans ce qu'il ouvre comme possible. Donc, euh, voilà, je ne sais pas, je vais laisser la parole à la salle ou euh, à Jacques Rancière s'il ne à veut la prendre, ou à vous, euh, comme vous voulez. Euh... Je peux dire juste deux, trois mots, mais je veux dire, bon, il faudrait parler une heure, donc, euh, bon, <rire> donc, mais bon, euh, de, de, juste... Euh... Bon, deux, trois mots non, par rapport, euh, euh, disons, bon, c'est vrai que je... Bon, moi je récuserais d'une certaine façon une espèce d'absolutisation de l'œuvre. C'est-à-dire que, bon, j'ai précisément l'idée que, euh, que la littérature agit en faisant, en faisant, des, en faisant des œuvres. C'est-à-dire pour moi, la littérature agit... Enfin, disons, en faisant, en, faisant circu, en faisant circuler la lettre, ce qui, est, ce qui est différent, ça veut dire que pour bon, moi, si vous voulez, euh, les, les gens pensent toujours que j'ai pris voilà, comme point de départ euh, vraiment, euh, euh, voilà, Schlegel, l'absolu littéraire, et que j'y ai été à un moment donné infidèle, quoi, souvent. Euh, bon, ce qui n'est pas du tout vrai, c'est d'une certaine façon, le concept de romantisme, si on regarde bien, n'a pratiquement, pratiquement aucun rôle dans tout ce que j'ai écrit, quoi. C'est-à-dire que euh, ce, qui est vraiment ce, qui est, est, ce qui est malgré tout le, le fil rouge, euh, c'est quand même toujours la question de la, euh, disons, de, disons, de la, de la circulation, de la circulation de, de, la, lettre, de la lettre errante. Quoi. Alors, ce qui veut dire que euh, ce qui m'intéresse, bon, si, si, si les choses, d'une certaine façon, comme la façon dont euh, l'œuvre produit euh, des lectures, euh, m'intéressent par le fait qu'elle est elle-même euh, la conséquence une espèce de, bon, de, de circulation, c'est-à-dire que bon, pour moi, effectivement, le point de départ, euh, euh, c'est pas Schlegel, c'est pas l'ironie, c'est pas l'écrivain qui dit voilà ce que je veux faire, etc. Je m'intéresse pas beaucoup à ce que veulent faire les écrivains, certaine... enfin, j'exagère un peu, mais je m'intéresse d'abord à ce qu'ils font. Quoi. Je m'intéresse à ce qu'ils font dans la mesure où ce qu'ils font justement euh, prolonge une espèce euh, d'aventure, euh, bon, d'aventure de la lettre. Donc, effectivement, le point de départ, euh, c'est pas Schlegel, euh, c'est pas, euh, pas l'ironie, c'est pas une espèce de, de dialogue entre, entre, Schlegel, entre Schlegel et entre, entre les, les Schlegel et puis, et puis Hegel, euh, dans ce qui moi, le, le point de départ pour moi, c'est quand même la question de l'autodidaxie, la, la question de la façon dont les gens entrent, euh, à la fois entrent dans l'univers de l'écriture, en même temps, euh, disons, fantasme, fantasme, leur entrée dans l'univers le, de l'écriture à partir de choses qu'ils ont lues, etc. Si, si, la lecture, si, si la lecture joue un rôle pour moi, euh, bon, c'est d'abord enfin, dans ce que j'ai écrit, parce que bon évidemment, je... Euh, d'une certaine façon on pourrait écrire d'autres choses mais dans ce que j'ai écrit si la lecture joue un rôle c'est d'abord plutôt en deçà c'est d'abord un peu en deçà euh, plutôt qu'au delà en quelque sorte euh, des œuvres au delà des, des, des, des œuvres elles-mêmes c'est la façon bon effectivement ce qui m'intéresse d'une certaine façon c'est le rapport de, le rapport de, de, de Flaubert euh, bon, à, à ce que lit à, à ce que ou c'est ce le rapport de, Mars, de, de Carson euh, McCullough, disons ah bon, à, à Mick sur son escalier comme ça, en train d'écouter d'écouter une symphonie de Beethoven, etc. Puis, ben, après ça, on a trouvé du papier pour faire pour pour faire elle-même une symphonie. Voilà, d'une certaine façon, c'est ce rapport-là en deçà, euh, en d'une certaine façon de de, de l'œuvre, d'une certaine façon de euh, voilà, c'est c'est ça d'abord, euh, c'est ça d'abord qui, euh, qui qui qui, qui m'intéresse. Donc voilà, bon, ce serait le premier euh, euh, donc par conséquent le... bon, ce qui veut dire que mon problème pour moi disons la catégorie euh, c'est pas d'être ou ne pas être littéraire, c'est pas le rapport entre philosophie et littérature en un sens euh, ce qui m'intéresse c'est d'abord l'idée d'une espèce de, de, de, de poétique, c'est à dire d'intervention dans, dans la circulation euh, bon, de la lettre euh, bon, qui, bon, bon, produit, qui produit tel ou tel tel ou tel effet bon tout ça c'est un, un peu rapide on pourra y revenir mais bon c'est vrai que euh, euh, euh, voilà donc effectivement je, disons le, le propre pour moi le propre de la littérature c'est toujours mon espèce de, de rapport entre justement deux choses quoi. à savoir une sorte d'impropriété fondamentale et la volonté de, de constituer quand même quelque chose qui serait bon, un propre de la littérature c'est pour ça bon d'une certaine façon moi je suis à peu près euh, Bon, incapable de donner un sens aux, aux formulations de l'Athénaum et, et à tout ce que les autres, disons, ont, ont élaboré ont élaboré à, à partir de là. Quoi. Pour moi, bon, je, ça, ça désigne vaguement les choses qui m'intéressent, mais ce n'est pas du tout une matrice, une matrice au, au sein de laquelle j'aurais travaillé. Quoi. Mm -hmm. Bon, c'est très rapide, mais bon, on pourra bien pour discuter. Vous avez des questions Moi j'en avais une parce que c'est vrai que euh, je trouve très intéressant le, le, le fait de rapporter cette question de la désidentification euh, littéraire euh, à la question de la désidentification politique dans le cadre de la subjectivation. Et c'est vrai que, que, que ce que tu fais, c'est quand même de nous interroger, nous en tant que philosophes, pour autant que nous soyons euh, capables d'attention à, à la littérature je dirais de tout notre euh, euh, je sais pas moi euh, euh, de tout notre cœur, on va dire ça comme ça euh, au fait que je me souviens par exemple de ce que disait hier euh, eric il vient il dit euh, euh, au fond euh, euh, bon, la philosophie c'est quand même une affaire de concept et la littérature c'est quand même ce qui échappe au concept euh, et dans ce que tu dis, donc de, de, de cette œuvre qui est ouverte et euh, qui. Il y a toujours plus que, d'une certaine façon, euh, et peut-être son égalité, c'est cette ouverture-là euh, dans sa dissémination. Et encore une fois, je pense que ça peut tout à fait aller avec d'autres manières de, de faire de, de, de, de, de, de, de la philosophie. Donc, moi, je trouve que, que cette parole-là, je, je, je, je la trouve très. là bon, courageuse, pas ça, mais euh, écoutable pour moi qui qui. qui qui, au fond, qui, qui accède à, à, à une beauté des textes littéraires euh, aussi par l'élément du concept. Et je ne pourrais pas autrement, sinon j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, euh, mm -hmm. euh, mais, mais j'entends je, quand même cette interpellation euh, pour Jacques Rancière qui forcément est, est, est écrit euh, et il, il faut, enfin c'est une de ses qualités, c'est cette espèce de manière de, de trancher, de construire. Donc quand on tranche et on construit, euh, euh, on ne peut pas tout trancher, tout construire et dire tout à la fois. Donc, euh, donc voilà, c'est ok. Néanmoins, il y a des trous donc, dans, dans la raquette, hein, puisque j'en ai entendu Butler, et c'est vrai qu'on euh, peut rapprocher euh, la subjectivation politique de, de, de Rancière de, de certaines figures qu'on trouve chez Butler, euh, par exemple quand, euh, je sais plus, c'est des, des, des, des émigrés sans papier euh, qui chantent euh, « euh, Somos euh, », je sais plus, euh, euh, je sais plus qu'est-ce qu'ils chantent exactement, « Iguales » ou quelque chose comme ça. Et, et, et où euh, des gens se rendent, rendent visible effectivement, un partage euh, du, du, du sensible différent. Et, euh, mais c'est vrai qu'elle parle, elle, à partir d'une politique qui est aussi une politique, entre guillemets, des identités, euh, qui n'est pas du tout, euh, du fait de la pensée de l'égalité de Rancière, la, le, la politique, il euh, me semble, de, de, de Rancière. Et voilà, donc, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous faites de, de, de cette politique, des gens qui s'expriment à partir d'une vulnérabilité invisibilisée, euh, euh, désidentifiée, et qui quelque part se, se subjective dans un « nous » qui se rend visible Et euh, alors bon, je pense que ça rentre quand même finalement dans ce que, dans, dans, dans ce que vous dites. Mais c'est vrai que ça passe quand même par la question de l'identité euh, plus race, classe, genre, enfin on va dire ça comme ça. Oui, non, mais c'est bon, ça, ça veut dire que bah, concrètement, malgré tout, euh, bon, il y, y a deux choses différentes la, la question subjectivité, euh, identité, et puis la question, et puis la question du nom, quoi. D'une certaine façon, la subjectivation, euh, dans la subjectivation, c'est précisément on choisit un nom qui est un, qui est un nom de, de désidentification. Et est, ça, pour moi, quelque chose effectivement qui est fondamental. Alors bon, on ne va pas discuter sur la, sur la vulnérabilité. Bon, d'une certaine façon, bon, ce que j'ai toujours un petit peu bon, euh, soutenu. Enfin bon, euh, bon j'ai eu l'occasion de parler avec elle. il bon, n'y a pas très, y a pas très, très longtemps. C'est que quand même bon, je dirais que euh, disons. disons il y a les femmes, etc., bon, vulnérables, etc., qui parlent, je dirais, d'une certaine façon, parle en exhibant une puissance et pas en exhibant une vulnérabilité. Bon, ça, c'est un petit peu, bon, mais je veux dire, c'est un point d'incompréhension mm -hmm. qui est quand même quelque chose, pour ouais. moi, qui est fondamental. C'est-à-dire, c'est pas, pas la vulnérabilité qui parle. Est-ce que, je, euh, oui, juste pour revenir sur ce que tu disais, tu disais, euh, finalement, il y a quand même... Euh, Peut-être une place du concept qui serait différente là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Et on a vu d'ailleurs hier quand tu le présentais Haraway. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, euh, je pense que l'adage Nietzsche euh, a été avéré et on sait que les concepts sont des fictions, en tout cas pour euh, les gens qui partagent cette idée-là. Et, et en philosophie, donc euh, ce serait pas une différence pour moi, puisqu'on travaille justement euh, inversement à l'inversement à fictionnaliser euh, les concepts. Enfin, c'est la différence, elle resterait quand même dans l'usage euh, des textes. Et qui fait effectivement que si on veut proposer euh, une pensée qui se construit, et oui, tu as raison, il faut euh, trancher et faire une proposition. C'est-à-dire que ça permet d'essaimer et on peut circuler dans une œuvre, mais on ne peut pas euh, tout lui faire dire ou, la, euh, ou disons que si on repère euh, sa contradiction intérieure, alors euh, elle est caduque. Alors qu'un texte littéraire, c'est l'inverse. Enfin, euh, donc ce serait... Voilà, peut-être une question d'usage de, de, des textes ou de réception des textes. Euh, même si je suppose que la question ah, de la conditionnalité dire... des textes... Oui, je, je l'ai dit, bon, il que... y, y a, disons, des usages massifs euh, disons, euh, des textes littéraires qui sont des usages complètement consensuels je veux dire, d'une certaine façon la dissensualité euh, d'un texte littéraire n'est pas en, en soi-même certainement différente de la dissensualité, disons, immanente à bon, un, texte, un texte philosophique bon, bon l'esthétique de Hegel, oui. on voit bien qu'il y a des moments où, où, où, où, où il file le côté, quoi, quand il parle, quand il parle de la musique, tout d'un coup, bah, tout d'un coup comme ça, bon, il évoque un truc qu'il a entendu. tout bon, il de, de maman, ça devient un peu fou, quoi. Peut-être que c'est sa littérarité, ouais, justement. Oui, mais est-ce qu'est-ce qu'il faut appeler ça Oui, on peut appeler ça littérarité, mais à ce moment-là, au sens où j'entends moi, et pas au sens d'une espèce de, sûr, de, de, si de, de disons, de présence en fait. de la littérature comme une instance définie, etc. Est-ce qu'il y a, a d'autres questions dans... bon, On est en retard mais euh, moi, je suis très mauvaise la présidente. Hein. Je, je ne respecte pas le temps, je m'en fiche totalement. Euh, donc euh... Ouais, je... pardon. Alors, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on pourra poursuivre la, la discussion.